Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Librosophia. Je ne le dis peut-être pas souvent, mais Librosophia, ça n'est pas mon prénom. C'est le nom d'un prénom qu'on a lancé avec plusieurs amis euh, en Libra. Et qui vise à promouvoir la littérature qu'on aime, euh, qu aime, les auteurs qu'on aime, les mêmes qu'on aime, et à encourager les gens à aimer. Donc je ne vous en dis pas plus, je et vous irez voir par vous-même comme des grands si ça vous intéresse. Donc, donc, donc moi c'est moi c'est et aujourd'hui, j'aimerais vous aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que m'a offert une amie, une amie qui a beaucoup d'amis. Il s'agit de ceci. Alors je tiens à Alors je tiens à préciser que je ne me sens pas spécialement con... Il s'agit de la vidéo de mes 150 cm de Nakao Takagi aux éditions du Tak. Nakao Takagi est une friche japonaise, elle vit à Tokyo. Et elle a voulu décrire dans ce petit livre qui se lit à l'envers, hein, comme les mangas japonais. Euh, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'ai beaucoup aimé ce, ce petit livre sur les, les petits gens. Euh, c'est très bien illustré, c'est plein d'humour, c'est très drôle. Et, euh,